Les longueurs sont données en centimètres. Les droites BD et CE sont parallèles. BD et CE parallèles. Bien. On donne OB, 7,2. OC, cette longueur, 10,8. OD égale 6. CE, égale 5,1. On ne demande pas de faire une figure en vraie grandeur. Premier point, calculer OE et puis calculer BD. OE et BD. OE. OE, sur ce côté-là. Un côté ce côté, celui-ci. Un côté, celui-là. Et pas l'autre. Mais on constate que les triangles OBD et OCE forment une configuration de Thalès. Parce que OBC aligné, ODE aligné, BD par la CE, je peux appliquer le théorème de Thalès. OB sur OC est égal à OD sur OE, qui est égal aussi à BD sur CE. Si je remplace avec les valeurs données, OB, c'est 7,2. OC, c'est 10,8. Égal OD, égale 6. OE, je ne connais pas. Égal BD, que je ne connais pas. Sur CE, 5,1. Ici, la quatrième proportionnelle, comme on dit depuis la classe de sixième, OE s'obtient en multipliant ça, face ça divisé par ça. OE, égale 6 fois 10,8 sur 7,2 et en prenant aussi ce rapport et ce rapport BD quatrième proportionnel BD égale ça fois ça, divisé par ça BD est égal 7,2 fois 5,1 sur 10,8 à vos calculettes J'espère que vous avez trouvé, si vous avez bien appuyé sur les touches de la calculette, BD égale 3,4 et OE égale 2. De plus, pour le deuxième point, on donne OG égale 2,4 et OF égale 2. Démontrer que les droites GF, celle-ci, et BD sont parallèles. Ici, le problème, c'est l'inverse. Comme tout à l'heure, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que certains rapports qui bien sûr apparaissent dans l'hypothèse de la réciproque du terrain de Thalès sont égaux. De quel rapport il s'agit? OF sur OD ou OD sur OF, allez, OD sur OF est égal 6 sur 2, 3. Et OB, sur OG égale 7,2 sur 2,4 qui est égal aussi à 3. Alors, les hypothèses de la réciproque de théorème de Thalès sont acquises. GOB sont alignés, FOD alignés, les rapports que je viens de calculer sont les mêmes. Par conséquent, grâce à la réciproque de théorème de Thalès, ces deux droites sont parallèles et le problème a été résolu.